Je vais vous montrer comment faire un beau village avec un HDV5. Là, je vais juste vous montrer. Là, je ne vais pas l'enregistrer, bien sûr. Mais avec un HDV5, je vous montrerai aussi avec un HDV4. Un village, presque, pratiquement, au village de ferme. Voilà, mon clan, il, il se passe un merveille. On est 21. venez si ça vous chante. Je donne un peu. Alors, donc non. si vous ne savez pas, bon. si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, ça s'appelle, enfin voilà, Buster Kill, venez si vous voulez, voilà, tout se premier, alors tout d'abord, pour un bon visage, il vous faut, je vous avais un mortier, moi, je voilà. vous avez un mortier, Je crois que ça marche aussi avec un village niveau 6 mais c'est moi, il est mon bien, j'aime pas. Moi j'aime pas. Bon alors je vous le je, je ne vous le montrerai pas. Parce que quand, quand vous avez un hdv 6 vous êtes en, allez, en, en argent 2, en argent 1. Et en faisant ce village, vous pouvez tenir jusqu'en argent 2. En argent 1, vous faites un peu défoncer. Voilà. Bon, alors, moi comme vous voyez, j'ai beaucoup plus de trucs que ça, de... beaucoup plus de niveau goût, sans, sans doute, si vous croyez. Je ferai aussi comment faire avec un village niveau, enfin, avec un village de V6. J'en avais un ancien, il était pas mal. Je crois qu'après vous avez ça. Il y aura ça, ça, ça, ça, vous en avez, 3, ça vous en avez 3 aussi, je mets tout ce que j'aurai je... reste. Bon alors là il doit, il doit rester presque, enfin tout ce que je viens de dire, là, pratiquement. HDV5, oui. Vous avez peut-être votre chute de clon. Si vous avez ça, c'est très bien. Ça marche aussi sans... Voilà les petits détails, toutes les bon et tout. Donc, on n'aura pas besoin. Voilà. Tout d'abord, vous faites cette base. Donc on ouais, deux remparts, moi elles sont niveau 5 donc un or Ou peut être niveau 4, niveau 10. Mais à mesure elle est un bronze au moins Ou en a ce peut-être Et après c'est un petit, un bon village Bon, vous vous dites que j'ai pas beaucoup de murailles Un or peut-être j'en ai 130 en cristal alors euh, c'est pas mal après après vous mettez vous mettez votre euh, hôtel de ville là, sur ce coin là votre tour de sorcier ici si vous voulez protège plus après votre tour d'archer Et... Et donc, celui qui vous reste après il vous en reste plus, je crois. Allez. Bon, Ça vous fait ça, vous entourez tout de Moi j'en ai beaucoup plus. Alors je ne sais pas vraiment si je ne sais pas vraiment si pour vous vous en aurez assez. Alors moi, pendant que vous regardez, je vais vous dire ce que je fais comme vidéo. Je, enfin j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je ferai construire je des villages comme ça. Je vous présenterai des musiques, des nouvelles que je connaisse qui sont un peu drôles, ou très bien pour moi. Comme la fin du monde, que je vous ai présenté dans une des vidéos, que je vais vous présenter ou que je vous ai déjà présenté, je ne sais plus. Moi, je ne sais pas encore. Ouais. Alors... Déjà, vous savez un bon village. Qu'est-ce que j'ai... Euh, oh je ne sais plus où je l'ai pris. Voilà. Alors, pas vous avez ça. Vous mettez ça. Vous laissez le mettre là. Vous mettez, vous l'essayez, vous essayez pas, mais vous mettez. C'est très important. Alors bon alors, euh... bon alors euh... vous mettez votre enfin ça pour l'instant après vous mettez ça vous avez un petit village moi je trouve ça tout petit comme village et voilà mais pour vous ça peut être assez grand. Alors bah ben voilà vous mettez tous les extincteurs et tout comme ça. Vous avez votre village. Après ça vous vous en foutez. Vous le mettez sur le côté. puisque ça vous va vous, vous vous perdez rien Alors après si vous, vous avez ça vous le mettez ici enfin, voilà ici Après, les camps militaires bon vous pouvez vous amuser en mettre un peu partout. j'insiste pas trop les camps militaires pardon j'insiste pas trop dessus alors vous avez vu il y a plein de nouveaux en ce moment voilà vous venir nous sommes 22 Bon après il n'est pas très fort. Donc là je vois vous voyez et voilà en plus vous avez un village en forme un motif de queue. No bon mauvaise ambiance pour l'instant un petit souffle, je vais peut-être le quitter. Je ne l'aime pas vraiment. Il y a une mauvaise Ah, son pote, ça explique. Bon, Et voilà, beaucoup de... ben voilà, vous avez votre truc. Bon, moi, bien sûr, je ne l'ai pas enregistré. Voilà, bon village, je, je récolte tout. tout et je vous l'oublie